Cette capsule introductive va te donner une vue globale de l'outil Cible Plus, ce qu'il contient et la manière de l'utiliser efficacement. Pourquoi utiliser Cible Plus, me diras-tu bah, Tout d'abord, parce que Cible Plus recense l'ensemble des ressources que les bibliothèques ont achetées pour servir la communauté UV. Tout d'abord, bah, les ressources électroniques les ressources électroniques payantes et les ressources électroniques accessibles, librement, qui ont été sélectionnées par les bibliothèques. Puis tu auras aussi accès à une grande quantité de ressources sous format papier. On a des revues, on a les thèses et mémoires, mais on a aussi tous les livres qui sont recommandés par les professeurs. Ces livres sont souvent fort chers, et donc c'est la première raison, c'est inutile d'aller chercher loin et souvent fort cher, des livres que tu peux trouver directement dans ta bibliothèque. La deuxième raison est que Cible Plus n'est pas seulement le catalogue de nos ressources à l'UIB. Évidemment, Cible Plus va te permettre de te localiser et de te connecter à une ressource, mais en plus, il va déjà te permettre de faire une pré-recherche dans un certain nombre de bases de données, notamment les bases de données d'articles électroniques et les bases de données en libre accès. Ce n'est pas une recherche exhaustive, comme on le verra plus tard, mais il peut déjà te permettre de tester ton équation de recherche et d'identifier des synonymes et les bases de données dans lesquelles tu pourrais faire une recherche complémentaire. Troisième raison, Cible Plus te permet aussi d'accéder à ton compte lecteur et donc de gérer à distance tes prêts, tes réservations, tes éventuelles amendes. Tu vas aussi pouvoir sauvegarder tes recherches, aussi bien l'équation de recherche que le résultat des références que tu aurais trouvées intéressantes. Si par exemple tu tombes sur un article qui n'existe que sous format papier, Cible Plus va te permettre de demander une copie scannée de cet article, et donc tu ne devras pas te déplacer jusqu'à la bibliothèque. Nous avons encore plein d'autres options et on les verra dans les vidéos suivantes. Alors, comment utiliser Cible Plus bah Déjà, quand tu arrives à la bibliothèque, ne reste pas sur les datas. On passe directement sur EduRO ou sur le Wi-Fi de l'ULB. Ensuite, pense à t'identifier. En tant que membre de la communauté universitaire, tu auras accès à toutes les options. Maintenant, si tu travailles de chez toi ou si tu fais un break au bois de la cambre, inévitablement, tu seras en dehors du réseau Wi-Fi de l'ULB. Dans ce cas, Lorsque tu voudras accéder à une ressource payante, tu devras te connecter à EZproxy, de sorte à t'identifier comme membre de l'ULB auprès du pourvoyeur d'information. Si ton point de départ de ta recherche était déjà dans Cible+, à ce moment-là, et que tu t'es identifié, à ce moment-là, Cible va te proposer automatiquement de te loguer sur EZproxy. Autrement, il faut que tu penses à te connecter via le site web des bibliothèques. Mais au fait, quand tu cherches dans Cible, Plus, dans quelle base de données l'outil va chercher les références qui correspondent à tes mots-clés En d'autres mots, à quoi peux-tu t'attendre comme résultat quand tu interroges Cible? Plus si tu lances des mots-clés sujets dans l'outil de recherche Cible Plus, le moteur de recherche va interroger des bases de données d'articles électroniques, payants ou en libre accès, des e-books, des ressources web, et il va te renvoyer dans ton panier uniquement les références pour lesquelles l'ULB possède l'accès au texte complet. Il va aussi aller chercher dans le titre des livres papier et dans le titre des revues papier, donc pas dans le contenu des articles. Mais en réalité, un certain nombre de bases de données ne sont pas interrogées par le moteur de Cible+. Il y a toute une partie immergée de l'iceberg qui est plus difficilement accessible. Par exemple, les bases de données très spécifiques de vue disciplinaire ou point de vue type de données, comme par exemple SciFind, la base de données en chimie. C'est une base de données qui permet de rechercher par exemple par structure moléculaire, donc avec des types de données interrogeables extrêmement particuliers. Ensuite, il existe pas mal d'articles qui n'existent encore que sous format papier, donc ceux-là ne sont pas interrogés non plus. On peut juste localiser le titre d'un périodique. Les documents provenant des techniques de l'ingénieur, par exemple, qui est une encyclopédie en ingénierie, qui propose des articles de synthèse, mais aussi des images, de l'audio, des vidéos, donc de nouveau des types de données un peu spécifiques, ces types de données donc, ne seront pas inclus dans le résultat de recherche de Cible+. Dans ce cas, après une recherche préliminaire dans Cible+, tu vas devoir identifier la base de données qui pourra répondre plus précisément à ta question. Ce point sera expliqué plus tard, dans une autre vidéo sur notre site web où on t'expliquera comment bien choisir ta base de données. Ensuite, tu vas relancer ton équation de recherche dans une base de données bien ciblée. Par exemple, prenons l'exemple de SciFinder. Imaginons que tu aies fait cette recherche dans SciFinder et que tu as obtenu un certain nombre de références. Certaines auront un lien direct vers le texte complet des articles, chez l'éditeur du périodique ou sur une plateforme d'open access. Ces articles, même sous format électronique à l'ULB, n'auraient pas été trouvés facilement par Cible ⁇ Tout est lié à la spécificité des données qui sont interrogées. Il se peut que tu n'aies pas un lien direct vers le full text. Dans ce cas, tu as des références bibliographiques. Le titre, l'auteur, le titre de la revue dans laquelle cet article a été publié. Tu vas utiliser Cible ⁇ pour localiser la référence dans notre catalogue. Et si elle existe, par exemple, tu pourrais la trouver sous format papier. Dans ce cas, si tu trouves un article sous format papier, tu ne dois pas nécessairement te déplacer. Tu peux le commander directement euh, via Cible Plus et on t'enverra une copie scannée de l'article. Si c'est un livre que tu as trouvé, tu peux également le réserver via Cible Plus. Remplir ton panier, c'est tout d'abord bien comprendre les limites de l'outil, savoir quel est le contenu de la base documentaire que tu interroges, le type de document inclus, la ou les disciplines prises en compte. Commence toujours par bien construire ton équation de recherche. Pense à tous les synonymes pour un même concept. Pense aussi à la langue dans laquelle tu vas traduire tes mots-clés, et cela en fonction de la base de données que tu auras choisie. Choisis la base de données la mieux ciblée par rapport à tes critères de recherche. Nous te proposons différentes vidéos et formations que tu trouveras sur notre site web.